Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1-106.7 à la question métier. Mes invités aujourd'hui sont Richard Harvey, Isabelle Ferdardot et Riel. Bonjour vous trois. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'identité métier. Puis euh, ça veut dire que c'est quoi, euh, Richard, euh, le groupe que vous avez fait, comme c'est là, la collective d'héritage Métis, c'est quoi ça exactement oui, héritage métier, en fin fait, de compte, euh, c'est un, un groupe qu'on a, qu a formé comme ça. C'est un groupe, euh, c'est une plateforme qu'on a créée, le, le groupe euh, de gens que vous avez euh, dans ce panel-ci, euh, et d'autres aussi. Euh, c'est un, une plateforme qu'on a créée qui est informelle. Ce n'est pas un groupe métier, c'est un groupe, groupe euh, d'échange, c'est un groupe de réflexion euh, qui, vise, euh, qui vise à informer, qui vise à prendre contact, qui vise à, à raconter. Euh, l'histoire des Métis, l'histoire de chacun et, et l'histoire de, des Métis ou de l'histoire des Métis en général ici au Québec et dans le reste du pays surtout. Bon, euh, Dans tout ça, là, tu pourrais peut-être nous donner une, un petit, une euh, euh, aperçu de la globalité des de Ah Oui, euh, c'est ça, ça. Donc, euh, en groupe, on a convenu qu'on serait... Euh, qu'on ferait un parcours, en fait, une émission, ou des émissions plutôt, pour traiter des sujets qui nous, qui nous intéressent le plus et euh, essayer d'élaborer euh, des éléments de réflexion auxquels un peu tout le monde peut participer ou qui, ferait, euh, qui intéresserait les gens à, à savoir euh, euh, le genre de réflexion qu'on peut avoir en groupe à, à héritage <coughs> autres euh, Entre autres, sur la question identitaire, euh, et puis, euh, justement, on a, on, a, on a pensé de faire des émissions, peut-être plusieurs émissions euh, et, euh, qui comprendraient là, euh, le niveau, euh, l'identité qui se placerait sur trois niveaux, sur le plan individuel, sur le plan communautaire et sur le plan collectif. Sur le plan individuel, je m'explique, c'est ça, donc on va se concentrer aujourd'hui sur tout pour ne pas, pas, pas trop euh, s'égarer, sur le plan individuel, quelles sont, um, quelles sont les approches, quelles sont les préoccupations, quelles sont peut-être pas les critères, mais peut-être certains marqueurs ou certains qui, qui pourraient nous guider. Euh, au deuxième niveau, on aurait euh, le niveau communautaire, dont on, on, on, dont on parlera éventuellement euh, un peu au cours de l'émission avec euh, mes camarades et dans d'autres émissions, on l'espère. Et euh, le troisième niveau, ce serait le niveau collectif, c'est-à-dire l'ensemble territorial. On, peut, euh, pourrait, on pourrait, plutôt oui euh, dire qu'à ce niveau-là, on parle du Québec en particulier et bon, de l'Est du Canada par, par évidence, parce que le parcours historique des métis de l'Est en général est relativement semblable. <rire> voilà. Bon, je te remercie, Richard. On va continuer à Riel. Pourras-tu nous donner un peu d'aperçu C'est quoi un métier? C'est quoi un métis c'est ben, quelqu'un qui assume euh, une identité qui n'est pas très facile à porter ici au Québec, euh, parce que ici, comme on le sait tous, l'identité générale de tous va être québécois, euh, québécoise, ou bien canadien, canadienne, ou bien d'une première nation clairement définie ou bien d'un peuple qui a immigré assez récemment, que ce soit italien, grec, chinois ou autre, mais rarement on va parler des métisses parce que cette identité ici est encore un peu mal, je dirais, définie. Il y a beaucoup d'opposition et d'incompréhension par rapport à cette identité-là, alors que pourtant, grand nombre probablement de Québécoises et Québécoises sont d'origine mixte, même si les origines ou les métissages sont lointains. Parfois, ils sont encore très forts, ils ont été transmis de famille en famille. Des fois, ça a sauté des familles, puis ça revient finalement pour une raison qu'on ignore. Et donc, on se trouve finalement à porter en nous deux cultures assez fortement pour qu'on ne soit ni dans l'une ni dans l'autre et qu'on soit un peu à cheval entre deux et que finalement, on se considère vraiment comme des métisses parce qu'effectivement, on a ces deux cultures qui nous, qui nous imprègnent. Euh, je dis que c'est une culture qui doit être assumée parce que, euh, je reviens sur ce, ce concept-là, c'est mal compris, c'est aussi bien par les Québécoises québécois que par les, les, les Amérindiens qu'on va en général nommer autochtones, alors que ce terme autochtone, en principe, inclut aussi les Inuits et euh, les Métis, Métis de, de l'Ouest, bien sûr, mais aussi nous autres. C'est important de considérer qu'on est aussi inclus dans ce concept de autochtone, que Louis Riel à l'époque n'a pas déterminé que les métisses seraient seulement et uniquement dans l'Ouest, parce que lui-même venait de l'Est et que ça a commencé, le métissage a commencé dans l'Est, bien sûr. Ça, tout le monde le sait, même si ce n'est pas reconnu ou peu reconnu. Donc moi, je dirais que c'est quelqu'un qui assume ça, et euh, qui va être, je dirais, porteur de cette culture au-delà des critiques qui sont nombreuses, encore une fois, parce qu'on est vraiment, par définition, euh, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Hein, c'est très, très, très euh, malaisant comme, comme, comme explication et comme, comme vision, mais c'est vraiment ça, parce qu'on a une culture distincte à cause de nos deux origines. Moi, j'assume cette identité-là depuis, depuis que je suis né. Je m'appelle Riel, c'est pas pour rien. On m'a nommé comme ça dès ma naissance. Et Riel étant, bien sûr, le représentant historique des Métis. Et je, je vis avec ça, mais je me rends compte que c'est toujours incompris aujourd'hui et qu'il y a besoin justement de vulgariser ça et que ça soit plus accepté aussi bien pour les Québécois que pour les Amérindiens, qu'on ne leur prend pas leur place, ils ont leur place, qu'ils auront toujours, mais que aussi eux puissent comprendre que nous, on a cette origine mixte qui fait que oui, on a des choses autochtones d'un côté amérindienne, mais aussi des choses québécoises d'origine plus européenne, qui, qui créent donc cette nouvelle identité. Et voilà en quelques mots pour moi ce que c'est ce que un, un métisse ou une métisse aujourd'hui. Non, bonjour, merci, merci merci beaucoup. Richard, pourrais-tu nous parler un peu de la conscience du territoire? Ah bien, ça c'est une question assez… Euh, c'est une question large, aussi large que le territoire peut être large. Euh, mais il y a un facteur qui nous est commun à tous, euh, euh, je dirais tous les Autochtones et tous les habitants en général des territoires, c'est bien le territoire. Le territoire, c'est comme un grand livre, l'histoire est écrite dedans. Quand on le parcourt, on le connaît. Quand on le connaît, bien, on, on, on lit l'histoire. Donc, euh, il fait partie de cette, de cette, de cette conscience dont on, parlait, dont on parlera éventuellement dans nos, dans, nos, dans nos propos. Mais il fait partie de cette conscience-là, cette conscience, cette mémoire longue. Euh, on, la conscience du territoire, c'est quelque chose qui est très important parce que elle va, elle va conditionner euh, même ceux qui sont absents des territoires. Parce qu'il y, y, euh, y a une chose qui est en train de se produire, là, de toute évidence, depuis quelques années. Il y a une exode. Il y a une exode actuellement euh, qui est en train de se faire, euh, même au niveau des Premières Nations, au niveau des populations et des communautés autochtones de partout sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de ces gens-là qui partent et qui s'en vont vers les milieux urbanisés euh, pour des raisons tout à fait légitime et pour des raisons aussi diverses que qu'il que, qu y a d'individus.